Aujourd'hui le 24 avril 2023, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Dans la direction de Kupiansk, des frappes de l'aviation opérationnelle et tactique et de l'armée, des tirs d'artillerie du groupe de troupes occidentales ont touché des unités ennemies dans les zones des colonies de Stelmakivka de la République Populaire de Lugansk, Sinkovka, Artmovka, Ivanovka et Figolvka de région de Kharkov. Les actions de deux groupes ukrainiens de sabotage et de reconnaissance ont été réprimées dans les zones des colonies de Novozlovskoye dans la République Populaire de Luhansk et de Sankovka dans la région de Kharkiv. Plus de 70 militaires ukrainiens, un véhicule de combat blindé et trois camionnettes, ont été détruits en une journée. En outre, un dépôt de munitions de la 92e Brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes a été détruit près de la colonie de Stelmakovka dans la République Populaire de Luhansk. Dans la direction Kranolimansk, les frappes d'assaut et d'aviation de l'armée, les tirs d'artillerie du groupe de troupes-centres ont vaincu la main-d'œuvre et l'équipement de l'ennemi dans les zones des colonies de Chervon et Yadibrova, Cherbon popovka de la République Populaire de Luhansk, Darni et Serebrianka de la République Populaire de Donetsk. De plus, dans la zone de la colonie de Terni de la République Populaire de Donetsk, les activités de deux groupes ukrainiens de sabotage et de reconnaissance ont été arrêtées. Les pertes ennemies se sont élevées à plus de 60 militaires ukrainiens, de véhicules de combat blindés, Trois véhicules, un obusier ID-20 et une monture d'artillerie automotrice Yuzdika. Au en direction de Donetsk, des détachements d'assaut continuent de se battre dans les quartiers ouest de la ville d'Artmovsk. L'aviation opérationnelle tactique et militaire, l'artillerie du groupe de forces au sud, ainsi que des unités des forces aéroportées, ont soutenu les détachements d'assaut et empêché les tentatives de contre-attaque de l'ennemi depuis les flancs. Au cours de la journée, l'aviation dans cette zone a effectué 8 sorties, l'artillerie du groupe a effectué 76 missions de tir. Dans la zone de la colonie de Bogdanovka de la République Populaire de Donetsk, les réserves ennemies avancées en direction de la ville d'Artmovsk ont été vaincues. Au cours de la journée, plus de 280 militaires et mercenaires ukrainiens, un véhicule de combat d'infanterie, un véhicule blindé de transport de troupes, quatre véhicules blindés de combat, 11 véhicules, un lance-roquette multiple grade et un obusier des 30 ont été détruits dans cette direction. Dans les directions sud donetsk zaporozhy, les frappes de l'aviation opérationnelle et tactique et de l'armée, les tirs d'artillerie du groupe de troupes Vostok ont vaincu les unités ennemies dans les zones des colonies de Vigledar de la République Populaire de Donetsk, Kamenskoye, malaya région de Zaporozie. Dans les zones des colonies de Novozelka et novo de la République Populaire de Donetsk, les actions de deux groupes ukrainiens de sabotage et de reconnaissance ont été arrêtées. Pendant la journée, les pertes de l'ennemi dans ces zones se sont élevées à plus de 20 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat blindés, trois véhicules et un obusier des 20. En outre, deux dépôts de munitions de la 65e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes et de la 102e brigade de défense territoriale ont été touchés dans les zones des colonies de Revnopoli et Volnyansk dans la région de Zaporozhye. Dans la direction de Kherson, les frappes de l'aviation opérationnelle et tactique et des tirs d'artillerie ont détruit jusqu'à 40 militaires ukrainiens, un véhicule de combat blindé, deux véhicules. Ainsi qu'un système d'artillerie M777 de fabrication américaine par jour. L'aviation opérationnelle et tactique et militaire, les forces de missiles et l'artillerie du groupe de troupes des forces armées de la Fédération de Russie ont vaincu les 92e unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes sur des positions de tir des effectifs et du matériel dans 126 districts. Le poste de commandement et d'observation du 23e bataillon de fusiliers distincts des forces armées ukrainiennes a été touché près du village de Torskoye dans la République populaire de Donetsk. Deux centres de communication de la 65e brigade mécanisée et de la 128e brigade d'assaut de montagne des forces armées ukrainiennes ont été touchés dans les zones des colonies de, -de Kamiansk, dans la région de Zaporozhye. Au cours de la journée, 38 véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont été abattus au moyen de la défense aérienne dans les zones des colonies de Limon 2, Dvureknois, Ezovtnv de la région de Kharkiv, Kranoroshanskoye, Chervonopopovka, Rubizn et Kremnaya de la République populaire de Luhansk, Expérimenté, Makivka, Nikolskoï, Novobakmutovka, Bazania, Kiryovka des républiques de la République populaire de Donetsk, Shevchenko, Ulyanovsk, région de Zaporozhye, Sandy, Naken Pierre et Le Caire, région de Kerson. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 411 avions, 228 hélicoptères, 3834 véhicules aériens sans pilote, 415 systèmes de missiles antiaériens, aériens 8821 chars et autres véhicules blindés de combat, 1094 véhicules de combat à lancement multiples systèmes de roquettes, 4647 pièces d'artillerie de campagne et mortier, ainsi que 9721 unités de véhicules militaires spéciaux.